Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci euh, d'être euh, présent avec euh, nous ce soir donc, euh, sur ce site de Montbéliard, donc, dans notre théâtre euh, qui va être en fait un, un pas de tir pour faire un voyage d'une heure quarante à peu près, euh, direction, euh, direction la Lune. Pourquoi euh, évoquer Apollo Apollo, c'est un programme américain euh, qui s'est déroulé il y a 50 ans. Donc on, on commence à fêter les différents événements de ce programme. à partir. Euh, on a commencé à partir de, du mois de novembre. Et euh, le mois de décembre est une date assez importante dans, dans ce programme par rapport à une mission particulière, Apollo 8. On peut considérer que c'est la dernière grande aventure d'exploration humaine à ce jour parce que les astronautes qui ont franchi, qui ont franchi en fait la limite d'attraction terrestre, ce qu'on appelle l'équigravisphère, gravisphère, sont peu nombreux. Et depuis la fin du programme Apollo, en 1972, ça ne s'est plus reproduit. Euh, c'est un véritable tournant dans la perception de notre planète. On, on va voir euh, une série de photographies que le monde a découvert avec Apollo 8 et qui a marqué les esprits et qui est à l'origine de nombreux euh, mouvements et de prises de conscience en ce qui concerne euh, la fragilité de notre planète et euh, la gestion, de, la gestion de, de nos ressources et de l'environnement. Apollo, c'est un projet et Plutôt des projets très nombreux, extrêmement complexes, qui a, coûté, qui a coûté cher, qui a mis en jeu à peu près 400 000 employés aux États-Unis, que ce soit à la NASA, chez les fournisseurs, dans les laboratoires de recherche et puis chez les sous-traitants. C'est un projet qui a coûté à l'époque 25 milliards de dollars, donc aujourd'hui ça doit être dans les 150 milliards de dollars en dollars 2018. C'est aussi un saut technologique formidable, euh, un saut technologique formidable qui a permis en fait euh, de passer euh, d'innovations qui étaient dans les laboratoires à des euh, produits et à des technologies qui ont pu être euh, déployées dans le cadre de ce, de ce projet, euh, que ce soit des nouveaux matériaux, que ce soit des techniques de soudure, que ce soit... Euh, euh, on va en parler, euh, la possibilité de générer de l'électricité à partir d'une pile à combustible. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui ont euh, en fait été un vrai tremplin pour la, la technologie dans le cadre de ce projet. Et puis ben, finalement, c'est l'apogée de la seconde révolution industrielle, hein, révolution industrielle pilotée par... Euh, les énergies fossiles, hein, le, le pétrole et ses dérivés. Et c'est à la charnière avec euh, la troisième révolution industrielle puisque les premières applications informatiques, les premiers microprocesseurs euh, se sont retrouvés euh, dans euh, notamment le système de guidage euh, de, euh, du vaisseau Apollo. Alors, euh, je vais... Euh, utiliser les deux heures qu'on a devant nous de la sorte, je vais déjà, après me présenter brièvement, présenter un programme Apollo il y a 50 ans, qu'on a mis en place avec quelques collègues. Ensuite, pourquoi avoir choisi de parler d'Apollo 8 Apollo s'est déroulé, c'est une mission qui s'est déroulée entre le 21 décembre et le 27 décembre 1968. C'est une mission qui est importante parce qu'elle n'était pas prévue telle qu'elle l'a été réalisée initialement. Et en fait, la NASA a pris des risques qui ont vraiment ouvert la route vers la Lune. Et ça a permis de réussir en fait, le pari de se poser sur la Lune avant la fin de l'année 69. De multiples challenges et de records en fait, ont été battus dans le cadre de cette mission. Et enfin... Ben, C'est la première fois que trois premiers astronautes ont quitté en fait, le champ d'attraction terrestre et sont donc devenus des extraterrestres. Ils sont revenus hein, quand même. Alors, le, le plan de ma présentation, on va déjà se questionner pourquoi la Lune, dans quel contexte, pourquoi est-ce qu'on a cherché à, à, à y aller, ensuite comment y aller, euh, parce que c'était pas évident hein, au départ. Euh, on fera un bref historique du programme spatial de la NASA, enfin des deux programmes qui ont précédé le programme Apollo. Je donnerai euh, quelques données techniques sur le vaisseau Apollo et sur son lanceur Saturne V, mais euh, ce n'est pas l'objet principal en fait du, de cet exposé. Il y aura d'autres présentations plus, plus techniques. Enfin, le, le cœur de la présentation va être autour d'un storyboard. Euh, J'ai essayé de m'attacher à vous raconter la mission Apollo 8 euh, étape par étape, les étapes importantes et euh, d'essayer de les illustrer au, au mieux avec ce qui est disponible aujourd'hui euh, et pour vous faire vivre en fait ce qui s'est passé pour l'équipage et pour le vaisseau. On fera un petit bilan et puis après pour ceux qui auront encore euh, envie de passer 20 minutes sur ce sujet, j'ai un petit film à projeter qui date euh, de 1969, donc, qui est un petit peu amusant sur le plan cinématographique, mais qui vous permettra de voir en, en dynamique, en images animée, ce que je vous ai présenté en, en diapositive. Alors, euh, nous, sommes, euh, nous sommes quelques collègues euh, donc, euh, à avoir euh, souhaité fêter, euh, pendant l'année universitaire 2018-2019, fêter ces euh, 50 ans du programme Apollo. Je suis accompagné de David Bouquin, Denis Choulier, Laurent Héberger, Pierre-Alain Veillet et certainement d'autres qui nous rejoindront pendant l'année le, pendant le, pendant pour vous présenter des événements, des conférences sur cette thématique-là. Et puis, on attend que ce soit confirmé, mais on espère bien avoir un astronaute au printemps 2019 pour faire une conférence qui soit... Très... avec du vécu, quoi. Alors, euh, je me présente, Hugues Baume, je suis euh, ingénieur et designer industriel, euh, responsable de la formation euh, EDIM, Ergonomy Design Engineering mécanique, hein, qui est dispensée ici sur ce site de Montbéliard de l'UTBM. Euh, je suis euh, passionné, en fait, par ce sujet euh, des fusées, et plus particulièrement du programme Apollo parce que j'avais 4 ans en 1969 et qu'on me réveillait pour regarder tous les, tous les, tous les reportages télé. J'étais passionné par ça. J'ai eu, eu des pièces et des échantillons enfin d'éléments de, de, de vaisseaux spatiaux qui sont allés derrière la Lune. J'ai eu les signatures des, des premiers astronautes ayant mis les pieds sur la, sur la Lune. Donc, euh, voilà, j'ai baigné là-dedans et comme tous ceux de ma génération, j'ai très certainement un peu trop rêvé un jour de pouvoir être astronaute. Ça n'a pas été le cas puisque euh, je suis là ce soir. Enfin, j'aurais pu y être en tant qu'astronaute, mais ça, ce n'est pas le cas. Voilà, donc moi, je vais vous parler en tant que passionné. Je ne connais pas tout. Euh, je vais essayer de vous transmettre, en fait, euh, un petit peu mon enthousiasme et vous faire vivre euh, cette, euh, cette mission. Euh, ce voyage de euh, quasiment 7 jours qui a permis en fait d'aller euh, tourner derrière euh, l'astre lunaire. Donc une première, euh, dans notre programme, une, une première conférence donc, en décembre, celle-ci sur Apollo 8. On en projette une en mars 2019 sur Apollo, dans la globalité du, de son programme qui était titanesque. En mai, de, mai 2019, euh, un point particulier sur un objet hautement technologique la pile à combustible, parce que sans la pile à combustible, on ne serait jamais allé sur la Lune. Euh, pendant le crunch time, euh, on sera plusieurs à, à animer en fait, une, une conférence euh, et un événement autour de la mission Apollo 13, qui a été un échec, mais qui a en fait été la plus belle réussite de la NASA, parce que ben, les trois astronautes sont revenus sains et saufs sur Terre. Euh, et euh, le centre de contrôle des missions a vécu un véritable crunch time pendant, euh, pendant euh, ce sauvetage qui a duré un peu moins de, de cinq jours. En juin 2019, un petit peu avant juillet, on présentera évidemment la mission Apollo 11, celle qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune, avec un petit peu d'avance pour que les, les étudiants soient encore euh, sur place, vu que c'est euh, fin juillet que euh, Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont mis leurs euh, bottes d'astronaute sur le sol lunaire. En novembre 2019, on aura eu une conférence sur toutes les missions qui ont succédé à Apollo 11 et on va voir que l'exploit le, technologique euh, en fait, a cédé le pas à euh, l'exploration géologique avec de nouveaux, de nouveaux outils pour faciliter cette exploration. Et puis en novembre ou en décembre, euh, euh, ben on clôturera euh, en ce mettant en perspective euh, la Lune, euh, oui, est-ce qu'on va y retourner, et pourquoi pas Mars Et c'est à cette occasion qu'on espère avoir la, la présence d'un astronaute. Alors, le contexte dans lequel on, on se trouve euh, au début des, des années 60, euh, dans euh, l'exploration de, de l'espace. Donc il y a eu une course à l'espace euh, effrénée, euh, qui a commencé euh, ben, dès 1942, euh, un groupe de scientifiques euh, allemands qui était mené par euh, un dénommé Werner von Braun euh, étudiait, en fait, les, étudiait les fusées. Et euh, le 3 octobre 1942, il y a eu le lancement euh, du premier V2. Hein, euh, alors, euh, bon, ça a été malheureusement... Ces innovations ont malheureusement été exploitées à des fins plutôt euh, fortement critiquables, hein, puisque c'était des vecteurs pour porter euh, des frappes sur euh, l'Angleterre, entre autres. Euh, mais euh, à l'issue du second conflit mondial, les Anglais, les Russes, les Américains euh, se sont fait la course pour aller euh, récupérer euh, toute cette équipe de scientifiques allemands qui avait beaucoup d'avance sur les moteurs fusées. Et entre autres... Euh, ce dénommé Werner von Braun, qui était le, le responsable de ce, de ce centre de recherche. Donc, euh, premier, euh, premier vol en, en fusée le 3 octobre 1942, avec le, v, le V2. Et puis, ce sont les soviétiques qui vont, euh, dans le début de la course à l'espace, euh, prendre le lead, et euh, de manière fracassante, le 4 octobre 1957, en plaçant un premier satellite, tout petit, vous le voyez, hein, il... Vous le voyez sur la photo, hein, ce n'est pas un, un très gros diamètre. Spoutnik qui a fait pendant quelques, quelques jours, euh, a émis en fait un, un petit signal bip, bip, bip que tout le monde pouvait entendre sur sa radio. Et ça, ça a été quelque chose qui a enclenché aux États-Unis une réaction assez, euh, assez immédiate pour euh, enclencher des, un, programme, un programme spatial accéléré. Alors, euh, aux États-Unis, ils n'étaient pas en train d'attendre et de regarder, mais ils étaient en retard et là, il euh, bah, y avait une menace. Euh, si on était capable de placer une petite sphère comme ça, euh, métallique, en orbite, on pouvait aussi euh, placer une tête nucléaire en orbite. Et du coup, tous les pays d'Amérique du Nord étaient à la portée, à la portée de frappe euh, de l'URSS. Donc, ça a accéléré les choses, mais les Russes avaient de l'avance. Ils l'ont conservé et le 12 avril 1961, le cosmonaute russe Yuri Gagarin, à bord de Vostok 1, a été donc le premier homme à être placé en orbite terrestre. Alors on dit cosmonaute pour les Russes et astronautes pour les Américains. Voilà. Donc euh, dans la suite de mon exposé, je vais parler principalement d'astronautes. Voilà, donc c'est allé, allé quand même très vite, 1942-1961. Euh, hein, ici, on est sur des premiers vols balistiques orbite d'un satellite, orbite en fait euh, d'un vaisseau euh, habité. Les Américains sont toujours derrière, mais vont quand même réussir euh, quelques mois après, le 5 mai 61, à mettre un Américain dans l'espace, Alan Shepard, qui fait partie des sept premiers astronautes. Euh, pour ceux qui ont vu le film de l'étoffe des héros, euh, ça leur euh, rappellera des, des souvenirs. Donc Alan Shepard a fait un tout petit vol, un vol balistique en fait, il n'a pas été mis en orbite, il est monté à 187 km, et puis il est retombé tout de suite, donc euh, il est resté 15 minutes en, fait en, 15 minutes en vol. Donc voilà à peu près l'état des lieux, euh, euh, mi-1961, en ce qui concerne la conquête de l'espace. Et euh, le jeune, euh, fraîchement élu euh, président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, juste après le, le vol balistique euh, d'Alan Shepard, va faire un discours qui va faire date auprès du Congrès, euh, du congrès des États-Unis en lançant en fait le programme Apollo. Euh, C'était extrêmement euh, audacieux euh, de sa part, hein, et audacieux euh, de la part du pays, parce qu'à euh, ce moment-là, ben, on n'avait pas encore mis... Euh, euh, aucun élément en, fait, en, en orbite terrestre. Et donc, il a annoncé, je vais vous lire en français, « Tout d'abord, je crois que cette nation devrait se donner comme objectif, avant la fin de cette décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Aucun autre projet spatial au cours de cette période ne sera plus impressionnant pour l'humanité ou plus important pour l'exploration de l'espace à long terme. » Et aucun ne sera aussi difficile ou coûteux à accomplir. Et donc quand il a fait cette annonce, dans, au sein de la NASA qui était euh, tout fraîchement euh, créée et issue de la, de la NACA, euh, bah, les dirigeants de la NASA euh, quand même se sont dit euh, sacré challenge, parce que 9 ans, ça va passer très vite. Et on va donc voir comment est-ce que. 400 000 personnes aux États-Unis ont réussi en fait à, à tenir ce pari. Alors, quand euh, Kennedy a fait son discours, il y avait euh, des hypothèses, différentes hypothèses qui étaient à, en, en discussion hein, pour savoir comment rejoindre la Lune. Aujourd'hui, on ne savait que se placer en orbite terrestre, et encore, c'était les Russes, et, et il fallait aller jusqu'à la Lune. C'est quasiment 400 000 km. Hein. Alors, il y avait trois méthodes envisagées entre 1958 et 1962. Une première méthode qui s'appelle en fait l'ascension directe. On décolle, on part, on accélère, on accélère, on accélère, on sort de l'attraction terrestre, on est aspiré en fait par la Lune et en fait avec la trajectoire on va directement se poser. Donc là il n'y a pas de mise en orbite intermédiaire, l'ascension directe. Ensuite, il y avait un autre groupe qui réfléchissait sur une autre méthode, c'était l'IOR, Earth Orbit Rendez-Vous. Il s'agit en fait ici de décoller et de faire décoller peut-être plusieurs vaisseaux, on va voir après, d'assembler un train spatial et de l'envoyer après pour une trajectoire directe avec un posé sur la Lune. Et ensuite, retour, décollage et on rentre. Et puis la troisième option, l'OR, Lunar Orbite Rendez-Vous. Donc là, euh, c'est en route pour la Lune qu'on va constituer le train lunaire. Et ensuite, ce train lunaire va se désassembler en orbite lunaire. Un élément va se poser sur la Lune. Et puis après l'exploration lunaire, va remonter, rejoindre en fait, l'élément qui est resté en orbite lunaire. Se réassembler, donc il va falloir se donner rendez-vous euh, en orbite lunaire et après rentrer. Alors, le fameux vol direct, ben, tout le monde le connaissait déjà, parce que en 1956 ou 58, je crois bien que c'est 56, un certain Hergé, pour les albums de Tintin, avait imaginé déjà le vol direct avec cette super fusée qui décollait de la Terre directement et suivait exactement cette, euh, cette ascension directe, et se posait entière sur la Lune pour en redécoller entière et se reposer sur Terre. Alors évidemment, une masse énorme, un besoin d'énergie extrêmement conséquent, donc Hergé avait imaginé que la propulsion était nucléaire. Alors, la vision de la NASA de cette ascension directe est un petit peu différente. Elle a envisagé, et vous le voyez ici, un lanceur super lourd qui s'appelait Nova, qui développait 9000 tonnes de poussée au décollage, avec un seul lancement et qui allait en fait larguer au fur et à mesure de l'ascension les étages qui étaient consommés, mais allait placer en trajectoire directe un vaisseau spatial assez imposant qui allait se poser directement sur la Lune et qui allait s'en extraire dans son intégralité. Il n'y avait pas de rendez-vous, donc la technique était beaucoup plus simple, moins risquée. On n'a pas à essayer de se retrouver dans l'espace pour se réassembler. Mais c'était extrêmement, euh, extrêmement osé. Le earth Orbit rendez vous lui par contre, avait deux hypothèses. Il y a une première hypothèse en 1958 où on va utiliser de multiples petits lanceurs, le lanceur C1 qui va devenir après le, Sat, le Saturne 1. Et euh, il était imaginé d'en lancer 15 à peu près, entre 10 et 15. Et ces lanceurs de 670 tonnes de poussée... Aller en fait mettre en place en orbite terrestre, hein, j'ai amené un, un ballon de basket pour symboliser la Terre, Aller mettre en place en orbite terrestre un mécano-géant pour assembler un train spatial qui va après accélérer, sortir de l'attraction terrestre, se mettre sur une trajectoire lunaire. Mais 10 ou 15 lanceurs, avec les probabilités de défaillance, vu que ce sont des... Engins qui comportent plusieurs millions de pièces, on n'était pas certain que les 15 lanceurs arrivent au bon moment pour pouvoir assembler le train spatial. Donc c'était extrêmement risqué et euh, extrêmement coûteux. Une autre hypothèse est arrivée en 1962 en disant bah, on va essayer de diminuer le risque et d'en envoyer que deux. Donc là, ça va être des lanceurs qui vont être lourds. C'est celui-ci, donc le C5 un peu plus petit que celui qui était envisagé pour l'ascension directe, le Nova, et qui développe 3450 tonnes de poussée, euh, donc qui peut mettre dans les 300 tonnes en, fait, en orbite terrestre. Il euh, y avait en fait deux lanceurs, un pour euh, lancer un vaisseau habité avec un moteur et des réservoirs vides, et tout ce qu'il faut pour assurer le voyage jusqu'à la Lune, et un second lanceur qui allait en fait lancer et mettre en orbite Hein, euh, les réservoirs d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide qui allaient être transvasés dans le vaisseau spatial en orbite terrestre pour après être envoyés sur la Lune. Parce que l'ensemble, euh, la masse en fait euh, du train spatial était, euh, était beaucoup trop importante pour pouvoir le faire avec un seul lanceur. Et puis, eh ben, le Lunar Orbit Rendez-Vous, qui euh, est une idée euh, qui a été euh, défendue euh, bec et ongle par un dénommé John ou Bolt, et qui croyait vraiment que c'était la seule solution pour aller sur la Lune. Alors au départ, euh, la solution de, de orbite Rendez-Vous était d'ailleurs celle qui était privilégiée par Werner Von Braun, qui était euh, ben, vraiment le, le grand responsable du développement des, des lanceurs euh, Saturn, euh, et donc Hubble euh, a dû euh, insister, insister et euh, démontrer que sa solution était vraiment la plus performante la plus performante parce qu'en fait elle va mettre en jeu un seul, un seul lanceur lourd le C5 de 3450 tonnes de poussée et ce lanceur va pouvoir lancer un vaisseau euh, un vaisseau spatial complet euh, complet qui est disposé en fait dans le lanceur et qu'on va euh, réassembler qu'on va réassembler, non pas dans l'orbite terrestre, mais quand on est en injection sur la trajectoire lunaire. Et en fait, quand on va arriver sur la Lune, cet ensemble va se séparer, une petite partie va aller se poser sur la Lune, exploration lunaire, une plus infime partie de ce module va redécoller de la Lune, on laisse tout le poids inutile, et va devoir retrouver le module qui est en attente, euh, et en attente sur l'orbite, pour pouvoir en fait, retransvaser les astronautes qui ont fait l'exploration lunaire, récupérer l'astronaute qui était en attente, et puis faire le chemin retour vers, vers la Terre. Voilà, donc cette solution, finalement, va être celle qui va être retenue par la NASA, euh, euh, courant, enfin, fin 1962, pour le programme Apollo. Donc le Lunar orbite rendez-vous. Alors, on ne va pas pouvoir aller directement sur la Lune en ne faisant qu'un programme Apollo. Ça aurait été beaucoup trop risqué. Donc, on y est allé en fait euh, pas à pas. Euh, le programme Mercury qui était déjà lancé, puisque Alan Shepard avait fait son premier saut, a été poursuivi de 1958 à 1963. On voit ici la capsule Mercury et son lanceur. Ensuite, il y a eu le programme Gemini qui a été mis en place vraiment pour... Euh, étape par étape, euh, débroussailler, euh, tester et valider toutes les techniques qui vont permettre après à Apollo de se rendre sur la Lune. Donc le programme Gemini a été assez rapide puisqu'il a duré en fait de 1963 à 1966. C'était une capsule pour deux astronautes et un lanceur qui était un petit peu plus puissant, évidemment, puisque la charge utile était supérieure. Par contre, on restait en orbite terrestre. Le programme Gemini n'est pas allé au-delà de l'orbite terrestre. Et puis le programme Apollo, 1963 à 1972. Il y a eu une dernière mission en 1975 avec un vaisseau qui n'avait pas été utilisé puisqu'il y a eu trois missions qui ont été abandonnées pour des raisons budgétaires. Et donc le programme Apollo qui a mis en jeu un ensemble qui est beaucoup plus volumineux que les précédents avec un module de commande pour trois astronautes, un module lunaire et puis des lanceurs qui sont nettement supérieurs Ici, vous avez le lanceur Saturne 1, donc issu du projet C1, qui permet en fait de mettre euh, le module de commande en orbite terrestre. Et là, vous avez le lanceur qui permet d'envoyer le train spatial complet jusqu'à la Lune. Donc on voit euh, déjà euh, à la perception des dimensions et des volumes des lanceurs qu'il y a besoin de beaucoup plus d'énergie pour aller sur la Lune que pour euh, se placer en orbite terrestre. Alors, je vais euh, aller euh, assez vite sur l'historique de ces deux programmes, Mercury et Gemini, mais euh, donner quelques éléments euh, clés qui vont, euh, qui vont éclairer, euh, éclairer les choses. Euh, le projet Mercury, donc, euh, on a eu Alan Shepard qui a fait un premier saut, ce qui a fait un grand bien à l'Amérique, c'est le 20 février 1962, John Glenn, un autre astronaute, donc américain, qui a pu être mis en orbite terrestre. Et là, ça a été vraiment une grande satisfaction parce que, ben, bien qu'il soit toujours derrière les Russes, puisque Gagarine avait été placé en orbite avant lui, et ben, les États-Unis commençaient à voir qu'il rattrapait, le, qu rattrapait un, un, un bon bout de chemin. Par contre, il y a eu une première qui a été réalisée. Gagarine n'avait pas emmené d'appareil photo. Alors que John Glenn était équipé en fait, d'appareils photo et il a rapporté les premières photos de la Terre vues de 180-190 km d'altitude. Donc ça, vous avez une des photos ramenées par Mercury. Et après, les magazines comme Life Magazine, National Geographic, en fait ont largement diffusé ces, ces premières vues. Mercury, ben, l'objectif c'était de placer un orbe en orbite terrestre déjà il fallait le réussir, c'est euh, de mettre au point un dispositif de récupération qui soit sûr, fiable, viable, à la fois de l'astronaute, évidemment, mais aussi du, du matériel, de la capsule. Ce n'était pas évident au départ parce qu'en en fait, hein, on, on voyage à, à des vitesses qui sont euh, autour de 18 000 km heure. Hein, et la rentrée dans l'atmosphère va se faire avec un échauffement euh, cinétique et euh, découvrir des matériaux, des techniques pour protéger en fait, le, la capsule, le module, pour éviter euh, une élévation de température et sa combustion qui mettrait en péril euh, évidemment l'astronaute. L'objectif de Mercury, ça a aussi été d'étudier les effets de la denteur sur l'organisme. Euh, on avait testé ça avec des vols paraboliques, euh, avec les premiers, euh, les premiers euh, lancements. Et vol, euh, vol balistique. Hein, Alan Shepard a dû faire euh, 3 ou 4 minutes euh, d'apesanteur. Euh, là, quand on est euh, en orbite et euh, qu'on va tourner euh, 15 fois autour de la Terre, euh, il va se passer euh, pas mal de choses au niveau de l'organisme. Donc tout ça, on l'a découvert. Il a fallu faire des essais, faire des mesures et voir comment ça se passait. Donc le projet Mercury, c'est 19 vols entre 1959 et 1963, dont 6 habités. Par ben, les sept premiers astronautes américains qui ont été euh, immédiatement des stars. C'est-à-dire que les Russes ont été extrêmement prudents et n'ont absolument pas médiatisé leur lancement, leur tir. Les Américains, au contraire, on, on présente tout, hein, quitte à ce qu'il y ait un échec. Donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube où on voit en fait, des lanceurs euh, exploser sur le pas de tir ou exploser à, à, à 5 ou 800 mètres d'altitude. Donc ils ont tout montré, tout présenté, et ces sept astronautes sont devenus quasiment des super-héros à la Marvel dans la mairie de la fin des années 50. Ensuite, le projet Gemini a marqué date, en fait, parce que, notamment, ça a permis à un premier astronaute américain, Edward White, de faire une première sortie dans l'espace. Alors là aussi, déception. Déception parce que les Russes l'ont fait juste avant eux. Euh, le cosmonaute Alexis Leonov l'a fait le 18 mars 1965. White a marché euh, dans l'espace le 3 juin 1965. Ça a été difficile et délicat, il a eu énormément de difficultés pour euh, se mouvoir, se déplacer. On n'a pas d'appui, euh, on lui avait fait un petit système avec un, des micro-moteurs à réaction pour pouvoir se déplacer, mais il a tout découvert et euh, il a failli s'épuiser à l'extérieur avant de pouvoir rejoindre, rejoindre, rejoindre le, la capsule. Euh, les objectifs de Gemini. Pour préparer Apollo, le premier objectif franchement fondamental, c'est d'arriver à effectuer un rendez-vous entre deux vaisseaux spatiaux, puisqu'il va falloir faire des rendez-vous en orbite lunaire. Ben, ça a été réussi. Ici, vous avez une photo de Gemini 6 en rendez-vous avec Gemini 7. Ensuite, une fois qu'on a fait le rendez-vous, c'est arrivé à s'arrimer, se, euh, se docker en anglais, s'arrimer avec le vaisseau, ou avec la charge utile hein, sur laquelle on, on, on va venir en fait, se connecter. Euh, il a fallu deux essais. Ici, vous avez une photo euh, de l'essai euh, euh, qui a été parfaitement concluant. Le premier essai, il a été délicat, parce que immédiatement arrimé à la cible AGENA, c'était une cible non habitée, euh, le vaisseau Mercury qui était piloté par euh, Neil Armstrong, et je pense que si vous connaissez un astronaute, ça doit être celui-là, puisque c'est le premier à avoir mis le pied sur la Lune. Neil Armstrong en fait a pu sauver la mission, parce qu'une fois euh, docké avec la cible, l'ensemble en fait, s'est mis en giration forte, ça s'est accéléré. Euh, son collègue est tombé en, fait, en syncope, et il a pu en fait, euh, éjecter immédiatement la cible, et rattraper en manuel rattraper en manuel et redonner de la stabilité à un vaisseau Gemini qui était parti en toupie. Et c'est ce qui a permis à Neil Armstrong de sauver la mission et de gagner sa place en tant que commandant de mission pour Apollo 11. D'accord Pour ceux qui sont allés voir le film First Man, moi j'ai trouvé que dans le début, c'était à mon avis euh, pas le reflet de la vraie trempe de ce type-là. Parce que ce qu'il a vécu euh, avec cette expérience, à mon avis, euh, c'était vraiment euh, des types qui étaient formés, des pilotes d'essai, des pilotes militaires euh, qui avaient des nerfs d'acier. Et donc, euh, il a dû mettre ceci en œuvre lors de, cette, euh, de cet exercice-là. Ensuite, troisième objectif, ben, c'est de démontrer l'endurance de l'homme et des équipements, évidemment, euh, pour des vols spatiaux de longue durée. Hein, un, un vol pour partir euh, vers la Lune, ça va durer huit jours. Donc, il euh, y a eu une mission, Gemini 7, qui est restée 13 jours. Et là, on a fait subir aux astronautes différents tests médicaux. Ici, vous voyez un astronaute, Frank Borman, d'ailleurs on va en reparler après pour Apollo 8, qui est en train de faire des tests d'acuité visuelle. Et puis, accomplir des activités extravéhiculaires. Il faut être capable de sortir dans l'espace, parce que quand on va sortir sur la Lune, on sera dans l'espace profond. Et donc, il va falloir mettre au point des combinaisons spatiales et après, des techniques pour pouvoir se déplacer dans l'espace, là où il n'y a pas de, pas de gravité. Enfin, valider la première pile à combustible spatiale. Hein, euh, Apollo allait être équipé de piles à combustible, et donc euh, Gemini, pour pouvoir effectuer des missions qui sont longues, a elle aussi été équipée de piles à combustible. Deux, en l'occurrence, vous voyez ici une photo d'une de, des piles à combustible de Gemini. Donc ce, projet, ce programme Gemini a été un véritable succès. Il y a eu des incidents, etc. Mais ça a vraiment permis en fait, de, de rassurer la NASA pour se lancer dans le projet Apollo. Il y a eu 12 vols entre 1964 et 1966, dont 10 vols habités. Je vous ai mis ici une photo de la capsule Gemini, en fait, dans l'océan très certainement Pacifique, avec deux astronautes, dont le fameux Neil Armstrong. Donc C'est au retour de cette mission qu'a failli très mal se terminer. Voilà. Alors, maintenant, on va passer sur Apollo. Et euh, je vais vous donner quelques informations techniques sur, euh, sur tout le hardware euh, de, ce, de, ce, de ce programme. Donc, Apollo est constitué, en fait, euh, l'ensemble est constitué de deux sous-ensembles. Hein. Donc, j'ai couché, en fait, la fameuse fusée lunaire vous avez dans la partie supérieure ce qu'on appelle le « spacecraft », le vaisseau, et dans la partie inférieure, le lanceur. Donc toute cette partie-là va être « entre guillemets consommée hein, » euh, et va disparaître. Hein. Euh, vous avez en fait uniquement cette partie ici qui va revenir sur Terre. J'en parlerai après. Donc le lanceur qui est constitué en fait euh, donc, de trois étages, et l'ensemble en fait, euh, de la fusée Apollo mesure 110 mètres de haut, pèse 3040 tonnes. Trois étages successifs vont être allumés pour pouvoir réussir la mise, la mise en orbite. En orbite basse terrestre, on va mettre donc 130 tonnes en orbite. Et puis, euh, on va mettre en orbite lunaire une charge utile de 45 tonnes. La poussée au décollage du premier étage doit être supérieure à la masse, évidemment. donc on a une poussée de 3450 tonnes. Vous avez ici euh, Apollo 6, qui est en cours d'assemblage dans euh, ben un bâtiment qu'il a fallu ériger, spécifiquement pour ça, et qui était particulièrement, euh, particulièrement volumineux et, euh, et gigantesque. Alors, quelques données sur ce premier étage. Qu'on appelle le S1C, fabriqué par Boeing. Vous allez voir que toutes les entreprises américaines de l'aéronautique et de l'astronautique vont être, vont être euh, associées à ce projet. Euh, Il comporte en fait des moteurs, les moteurs F1, qui font chacun 680 tonnes de poussée unitaire et dont le fabricant est Rocket Dean. Ils sont alimentés à la fois par du kérosène, mais un kérosène bien spécifique, le RP1, et de l'oxygène liquide. On va monter 5 moteurs sur le fond en fait, de la fusée, ce que vous voyez ici. Et donc 5 moteurs, ça va donner les 3400 tonnes de poussée nécessaires à arracher l'ensemble de 3000 tonnes de la surface terrestre. 4 des moteurs, les moteurs extérieurs sont orientables. Pourquoi Parce que ben, si vous prenez un crayon et que vous le prenez par le dessous, ou une règle, et que vous voulez le soulever, il va falloir en fait, le stabiliser. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous avez quatre réacteurs qui vont pouvoir jouer sur des angulations de plus ou moins 6 degrés suivant deux plans pour en fait, orienter et guider la fusée. Donc rattraper les déséquilibrages, éviter certaines choses. Et donc, ces moteurs qui, à eux seuls, mesurent plus de 10 mètres de haut, vont être orientables sur des vérins hydrauliques. Vous avez juste pour donner l'échelle, ici, un petit bonhomme qui n'est autre que Werner von Braun, donc le père de la fusée Saturne 5. Le temps d'allumage de cet étage, c'est 150 secondes. La consommation instantanée, c'est 13,5 tonnes à la seconde. Ça fait quelques baignoires et ça fait quelques réservoirs automobiles. Voilà pour le premier étage, donc qui est le plus impressionnant. Mais il n'est pas suffisant pour atteindre l'orbite. Donc on a un deuxième étage, le S2, fabriqué cette fois-ci par North American Rockwell Corporation, qui lui utilise un autre moteur d'une autre technologie avec une poussée inférieure, 100 tonnes de poussée unitaire, et qui lui fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Je les désigne après dans les slides LH2 et LOX. La particularité de ce moteur, c'est qu'il peut être rallumé en vol, contrairement au moteur F1 du premier étage. On va voir pourquoi on va rallumer en vol. Il y a à nouveau 5 moteurs, donc ça donne 500 tonnes de poussée. Les 4 moteurs extérieurs sont orientables, toujours pour bah, guider l'ensemble. Et le temps d'allumage est de 360 secondes. Et puis on continue de grimper, et on arrive sur notre troisième étage, qui s'appelle le S-4B, pas le S-3, fabriqué par Douglas Aircraft Astronautic Corporation. Il utilise le même moteur, il n'en utilise qu'un, donc 100 tonnes de poussée, ce moteur peut être allumé en vol, il est lui aussi orientable, et par contre il va avoir deux temps d'allumage, un premier temps d'allumage de 136 secondes pour finir d'aller chercher l'orbite terrestre, et après le second temps d'allumage, 335 secondes, ça va être pour propulser l'ensemble, hein, pour l'extraire de l'attraction terrestre et le mettre en fait sur une trajectoire lunaire. Donc c'est pour ceci qu'on a un moteur qui est rallumable. On va maintenant regarder l'autre partie du vaisseau, enfin l'autre partie de, de, de l'ensemble, donc le, le vaisseau que vous retrouvez ici, et qui est donc constitué d'une première partie qui s'appelle le module de commande, le CEM, commande module, et qui abrite trois astronautes. Donc on avait un astronaute avec Mercury, deux astronautes avec Gemini, et là trois astronautes avec euh, Apollo. Pourquoi trois Parce qu'il y en a deux qui vont partir explorer la Lune, et un qui va rester en fait dans le module de commande et le module de service, en attente en orbite lunaire. Les Russes, dans leur programme, avaient prévu, prévu d'envoyer un seul astronaute sur la Lune. Un peu anxiogène, hein, on est quand même mieux euh, en équipe de deux. Hein. Ensuite, euh, en dessous, du, en dessous donc, du module de commande, on trouve le module de service, qui lui a tout ce qu'il faut pour faire vivre euh, l'ensemble notamment les piles à combustible, les réservoirs d'hydrogène, et puis un, un ensemble en fait, de, de moteurs. En dessous, on trouve le module lunaire qui a ses pattes repliées, là, cette espèce d'insecte, et lui, il est abrité sous un capotage aéro, euh, aérodynamique parce qu'il a été conçu pour ne fonctionner uniquement dans l'espace. C'est-à-dire que s'il était mis à l'air libre sur le lanceur, il serait immédiatement déchiqueté par les pressions dynamiques lors du, lors du lancement. Donc c'est un petit objet super fragile qui ne peut euh, évoluer que, que dans l'espace. Et puis enfin, pour les premières étapes ascensionnelles, c'est-à-dire pendant le temps de, de, de combustion du premier étage, en cas de pépin, il y a une tour d'éjection qui va en fait emmener le module de commande et le sortir en fait de la boule de feu s'il y a eu explosion euh, 80 mètres plus bas. Voilà la constitution du, du vaisseau. Donc ce fameux ensemble euh, module de service et module de commande était fabriqué par North American Rockwell, comportait donc trois astronautes, un moteur fusée principal qui est réallumable, lui aussi, et puis euh, un ensemble de quatre moteurs de contrôle qu'on voit ici. Hein, il y en a quatre en fait sur toute la périphérie du module de service qui vont servir en fait à faire des micro-corrections et des micro-déplacements pour pouvoir s'orienter. La masse de l'engin, c'est quand même 30 tonnes. Ça mesure 11 mètres de long et un diamètre à peu près de 4 mètres. Vous avez ici donc le module le CSM en orbite lunaire, avec son antenne pour les liaisons, les liaisons radio avec le centre de contrôle de Houston. Ici, vous avez trois astronautes en place en fait, dans le module de commande. Et puis ici, euh, donc le, le module de commande. Je vais être très rapide au sujet du LEM. Je vous ai dit qu'il était conçu en fait pour n'évoluer que dans l'espace. Il comportait en fait deux places debout. Et oui, il fallait gagner de la masse, donc il n'y avait même pas de siège. Ils avaient... Certains ont passé trois jours hein, quand même sur la Lune, mais euh, ils dormaient dans un hamac et sinon ils étaient debout. Euh, et dans la phase d'approche, ils ont piloté debout. Il y a un étage de descente, un étage de montée. L'étage de descente va être laissé sur la Lune quand on va repartir. La masse de l'ensemble c'est quand même 14 tonnes et la charge utile c'est 490 kg, donc ça permettait de ramener 300 kg de roche lunaire. Voilà quelques photos pour voir euh, ben, ces petits objets euh, bizarres, hein, euh, notamment le LEM qui ressemblait vraiment à une araignée, euh, avec ses pattes déployées. Donc là en fait on voit une photo prise depuis le CSM du LEM au moment où ils se sont séparés avant que le LEM euh, en fait amorce sa descente pour aller se poser sur la Lune. En l'occurrence, là, je crois que ça doit être une mission type Apollo 15 ou quelque chose comme ça. Et ici, vous avez une photo prise du LEM juste après la séparation donc, du, du CSM. Et donc là, il ne reste plus que le, le pilote du module de commande qui va rester pendant 2-3 jours en, fait, en orbite lunaire à attendre que ses deux compagnons fassent leur exploration lunaire. Alors, là, on a de la super technologie. Et puis, à côté de ça, il a fallu euh, mettre en place des super structures pour pouvoir réaliser tout ça. Alors, je ne vais pas toutes vous les présenter. Il y en avait à Houston, il y en avait à Huntsville. Euh, euh, euh, je vais juste vous présenter. On va faire un survol du Kennedy Space Center, en fait, près de Miami, en Floride. Donc, euh, et voir notamment le Lounge Complex L39 qui a été érigé pour le programme Apollo. On va trouver le véhicule assembly building, qui est cette imposante masse, qui est à distance à peu près de 4 km des pas de tir, un launch control center qui va permettre en fait, de gérer le, le compte à rebours et le lancement hein, au plus près euh, des événements, et après le relais sera pris par le contrôle de mission à Houston au Texas, ce qu'on appelle la tour de lancement, le Launcher Umbilical Tower, le LUT. Quelque chose d'assez impressionnant puisqu'il transporte la fusée, la tour de lancement et il va se déplacer pour aller rejoindre le pas de tir qui se retrouve à 3-4 km sur le bord de mer. Donc vous avez ici un premier pas de tir, vous avez une fusée qui est en préparation avec sa tour de lancement et puis en périphérie. Vous avez en fait tous les réservoirs qui vont permettre de euh, remplir les différents étages, les mettre sous pression et euh, pouvoir effectuer ça sur place sur le pas de tir. On déplace la fusée à vide. Donc vous avez euh, l'oxygène liquide ici, l'hydrogène liquide et le kérosène. Et puis un deuxième pas de tir qui était un peu plus loin, le L39B, qui est juste, juste derrière. Le voilà, ce fameux, cette fameuse tour ombilicale, donc la fusée fait 110 mètres, donc on est dans les 130 mètres. Vous avez des bras qui vont permettre en fait de faire des passerelles pour les équipes, euh, les équipes techniques, mais qui sont aussi des moyens d'amener tous les fluides sur le, sur le lanceur. Vous avez ici cette, sur cette photo la plateforme qui est en fait montée sur un engin chenillé et qui est en train de faire monter une pente pour aller sur le sommet du pas de tir. Cet engin chenillé, c'est le crawler transporteur, qui est quelque chose d'assez important. Vous voyez l'échelle avec le petit bonhomme qui est ici, là. Et donc, ce crawler va être retiré, et donc la plateforme plus l'ensemble, fusée et euh, tour, vont être posés en fait, sur quatre piédestals, enfin, qui sont réglés avec des vérins, et donc euh, qui, vont encaisser, euh, euh, qui vont encaisser les efforts de, les efforts de poussée au, au décollage. Et puis, il va venir s'ajouter, pendant tout le temps de préparation, un autre élément modibile, aussi imposant, hein, le mobile service structure. Donc là, tout l'ensemble, vous avez 3000 3 tonnes pour la fusée, quand elle va être pleine, vous avez 3500 tonnes pour, pour la tour, et à peu près 3000 tonnes aussi pour cette structure. Et puis, ce véhicule assembly building, qui est imposant, une hauteur de 160 mètres, une surface de 3 hectares, un volume de 3 600 000 m3 et la capacité d'assembler et d'ériger en fait deux Saturn V en simultané. Hein, donc vous avez deux portes gigantesques. Ici vous avez une Saturne V qui est sort avec sa tour de lancement. Là vous en avez une autre qui est en train d'être dressée avec une vue impressionnante en contre-plongée depuis le plafond. Donc là c'est vraiment un des quatre plus grands buildings euh, au monde. Euh, par, euh, par, par, par son volume et euh, ça ne donne pas la véritable notion d'échelle quand on, quand, on quand, quand on le voit en photo comme ceci. Voilà, j'irai pas plus loin sur les données techniques. Euh, on va maintenant aborder la mission. Je vais vous inviter en fait, à, à vous équiper en fait, de scaphandres et puis de, vos, de, de vos tenues de vol et on, on va partir pour cette mission Apollo 8. Dans les futurs exposés, on présentera plus d'éléments techniques sur les lanceurs et sur toute la technologie qui était embarquée. En préambule, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une première mission qui était prévue pour le 21 février 1967, Apollo 1, qui a été en fait une catastrophe parce qu'il y a eu un court-circuit, un feu à bord, Étant donné que l'atmosphère était en oxygène pur dans le module de commande, le feu s'est propagé extrêmement rapidement. Une, une, une porte en fait, qui était assez complexe à ouvrir, le premier équipage en fait, est mort sur place. Donc c'était non pas pendant un lancement, mais pendant une répétition en fait, de lancement, d'essai de Virgil Grissom, Ed White et Roger Shafi. Alors ça, ça a fortement marqué la NASA, les États-Unis. Euh, ça a évidemment euh, mis euh, un, un gros coup dans le, dans le programme, euh, qui a du coup euh, pris 23 mois de retard, mais c'était absolument nécessaire. Et euh, entre autres, euh, parmi les astronautes, celui qui a, à qui on a confié la mission d'une enquête et de, piloter, euh, et de piloter toutes les modifications, c'est Frank Borman qu'on va retrouver comme commandant en fait, d'Apollo 8 dans quelques minutes. Donc, dans les modifications qui ont été faites, la première, ça a été de passer avec un atmosphère à bord, euh, non pas en oxygène pur, mais avec 40% d'azote. Une écoutie qui puisse s'ouvrir en 3 secondes et non pas en 45 secondes comme la précédente, parce qu'en 45 secondes, tout avait brûlé dans Apollo 1. Et puis, une installation électrique revue et sécurisée. Il y a eu d'autres sujets qui ont été abordés. Au total, 1350 modifications. 500 millions de dollars de coûts supplémentaires et 18 mois de travail. Mais c'est ce qui a permis de sauver le programme Apollo. Hein, et le, les, les directeurs de la NASA ont clairement dit qu'au-delà de la douleur de perdre un équipage, c'est ce qui avait permis euh, ben, d'éviter des catastrophes qui allaient forcément se passer un peu plus tard euh, et dans des situations qui auraient été peut-être encore plus complexes. Alors la conception du module lunaire a elle aussi profité ben, des évolutions qui ont été faites sur le, sur le module de commande. Donc Apollo 1 n'ayant pas volé, la première mission Apollo qui a volé, c'est Apollo 7, qui a été propulsée par un lanceur plus léger, Saturne 1, et dont euh, l'objectif c'était de faire une première mission habitée avec l'ensemble euh, du, du CSM sur orbite terrestre. Les astronautes sont Wally Schirra, Don Heisele et Walter Cunningham, il y a eu plein de succès sur cette mission, et ça a permis en fait, de, bah, de confirmer que toutes les modifications qui avaient été faites étaient, étaient validées. Donc, validation des performances, du CSM, de l'équipage, et la capacité d'effectuer un rendez-vous, euh, puisque en fait, le module a effectué un rendez-vous avec le troisième étage, qui avait été euh, placé et maintenu en orbite, en orbite terrestre. Voilà, Vous avez ici aussi une photo du module de commande, après son amérissage, lors des opérations de, de récupération en mer. Voilà. Donc Apollo 7 s'était très bien passé et euh, ben, la mission Apollo 8 devait normalement être une, une extension de la mission Apollo 7 et euh, Apollo 8 devait emmener le module lunaire pour pouvoir tester le module lunaire en orbite terrestre, notamment donc le rendez-vous, le système pour pouvoir euh, s'arrimer se séparer, euh, s'écarter, refaire un rendez-vous, voilà, donc c'était prévu comme ceci, mais euh, malheureusement, Grumman était en retard sur son module lunaire, et euh, finalement, eh ben, la mission Apollo 8 risquait d'être à une redite de la mission Apollo 7. Donc ça, ça n'a pas été envisageable pour les responsables de la NASA, notamment euh, pour la raison, euh, une autre raison, c'est qu'il euh, y avait des informations euh, provenant de la CIA, qui stipulait qu'il y avait un lanceur lourd russe qui était sur le pas de tir, prêt à partir pour une mission circumlunaire au mois de décembre. Alors ils allaient partir au même moment. Euh, parce qu'en fait, les fenêtres de tir sont les mêmes quasiment pour les Russes que pour les Américains, euh, étant donné qu'ils ne sont pas sur, sur l'équateur. Les Américains sont plus bas. mais voilà. Donc, avec ces infos de la CIA, la non-disponibilité du LEM, la NASA va prendre en août 68 une décision assez... Euh, assez volontaire de dire qu'on ben, on transforme la mission on va essayer de battre les Russes au poteau et d'aller sur la lune d'aller autour de la lune avant eux donc ça va devenir le premier vol habité circumlunaire et ça va être aussi le premier vol habité pour le super lanceur lourd Saturne 5 la fenêtre de tir est fin décembre et le tir est programmé le 21 décembre donc fin août ils décident ça, ils ont quatre mois pour s'y préparer, l'équipage ne s'est pas préparé à ce type de mission et on ne sait pas encore euh, comment, euh, comment guider l'ensemble en fait, sur une trajectoire pour le mener euh, sur la Lune. Donc ça a été un véritable crunch là aussi. Euh, vous voyez ici des photos en fait, euh, du, lanceur, euh, du lanceur russe Proton et du vaisseau zonde qui était prévu d'aller effectivement aussi se placer en en orbite autour de la Lune. Alors, 1968, le contexte, c'est une année qui n'a pas été terrible, euh, qui a été même euh, terrible pour les États-Unis. On est toujours dans une ambiance extrêmement forte de guerre froide, de conflit nucléaire. Il y a eu une intensification forte du conflit au Vietnam, début d'année 68. L'Amérique est en ébullition, euh, et donc avec des manifestations et, et euh, des, des événements qui l'ont vraiment troublé dans cette, dans cette année au sujet de la lutte pour les droits civiques, l'équité entre les citoyens. Elle a été frappée aussi par deux assassinats, Martin Luther King et puis Robert Kennedy, le frère du président John Fitzgerald Kennedy, qui lui avait déjà été assassiné en 1963. Donc Fitzgerald Kennedy, John Fitzgerald Kennedy n'a jamais pu voir le succès de son pari qu'il avait lancé en 1961. En, mai 60, en France, en mai 68, ce sont donc les, les événements de 68, et puis euh, du côté des, de nos ex-pays de l'Est, c'est la fin du printemps de Prague en Tchécoslovaquie avec euh, l'entrée des forces du pacte, de Varso, du pacte de Varsovie à Prague. Donc l'ambiance est plutôt morose pour 68, et la NASA va se dire, eh ben, pour Noël, on va offrir un beau cadeau à nos concitoyens, on va essayer de leur envoyer nos voeux depuis, euh, depuis une orbite lunaire. L'équipage qui a été retenu euh, est composé donc, de, trois, de trois membres d'équipage. Le commandant de la mission qui est ici, Frank Borman, est un pilote de l'US Air Force. Il a été élève pilote à l'âge de 15 ans, donc il aime voler. Il a fait West Point et il a dû sortir dans les 15 premiers, hein, sur des promos de 600 ou 700. Euh, il est pilote de l'US Air Force, il passe un master en ingénierie aéronautique au Caltech, devient pilote d'essai. Il fait donc un premier vol sur Gemini 7, puisqu'il fait partie du deuxième groupe d'astronautes qui ont intégré le programme Gemini. Euh, Frank Borman a fait ça non pas pour la, le plaisir d'aller sur la Lune, il était surtout animé pour battre les Russes au poteau. Un autre profil, le capitaine James Lovell, donc de pilote lui aussi de l'US Navy. Lui par contre, il est différent. Il est passionné dès l'enfance par les fusées, par les moteurs-fusées, par Jules Verne, de la Terre à la Lune. Il a fait l'Académie navale et il a passé sa thèse sur les moteurs-fusées. Il est pilote de l'US Navy pendant la guerre de Corée, puis pilote d'essai. Tous les pilotes, en fait, euh, au début du programme Apollo, étaient des pilotes d'essai. C'était euh, une, une contrainte et une imposition en fait, euh, de la NASA. Ça, ça s'est un petit peu transformé pour les dernières missions. Et puis, il était aussi euh, groupe, euh, astronaute dans le groupe 2. Et il a fait deux missions avec Gemini 7 et Gemini 12. Donc, Jim Lowell, qui est ici et qui est aussi très connu en tant qu'astronaute parce que c'était le commandant de la mission Apollo 13, qui a euh, subi un, un incident majeur, et il a ramené son équipage sur Terre. Et puis le troisième homme, le pilote du LEM, le Lunar Module, donc William Anders. Mais oui, mais il n'y a pas de LEM, puisqu'il n'est pas prêt. Bon, on l'a quand même emmené, d'accord, et on va lui donner d'autres tâches. Euh, mais bon, il n'était pas là pour sa mission originale, euh, puisqu'il n'y a pas de LEM dans le, dans le vaisseau Apollo 8. Donc lui aussi, il a fait euh, l'académie navale, il est pilote de l'US Navy, il a un master en sciences euh, sur euh, tout ce qui est euh, ingénierie nucléaire. Ça va être forcément, forcément, euh, pardon, fortement utile et c'est aussi une raison de sa présence dans l'équipage parce que pour la première fois, on va en fait franchir euh, la ceinture de Van Halen. Donc c'est ce, une zone qui est inconnue hein, où euh, euh, l'équipage va pouvoir être soumis à, à, des, à des radiations et donc. Euh, William Anders dans le, dans le programme Apollo 8 s'est particulièrement occupé euh, de cette problématique de vérifier la protection en fait, euh, qui était donnée par le, par, le, par le module de commande et s'assurer que les astronautes allaient pouvoir passer euh, très rapidement parce qu'ils sont, ils sont passés très rapidement dans cette ceinture de Van Halen et donc ils n'ont pas rencontré de problème. Alors, ceux qui diffusent des fake news et qui disent que ça ne s'est jamais passé parce qu'on ne peut pas passer la ceinture devant Nalène, euh, il y a eu des mesures qui ont été faites, qui ont été ramenées sur Terre, et ils n'ont pas été exposés plus du dixième de l'exposition d'une euh, radio des poumons euh, en 1969. Voilà. Euh, donc voilà l'équipage, euh, trois, trois personnages différents, euh, des, des gars qui sont vraiment, euh, vraiment euh, aguerris et euh, qui sont culottés parce que ce qu'ils vont faire, c'est quand même euh, s'asseoir sur une fusée qui, si elle explose, euh, c'est une petite bombe nucléaire, hein, à peu près 2 kilotonnes. Euh, voilà. Les objectifs de la mission, je vais aller rapidement, je vais citer les objectifs premiers, c'est donc de démontrer les performances combinées de l'équipage du vaisseau spatial et de l'équipe de contrôle de mission pendant une mission habitée avec le lanceur Saturne V et le module de commande et de service. Et puis, ça va être de valider la procédure d'une trajectoire de retour libre, d'une insertion en orbite lunaire, afin d'opérer un futur lunar-orbite rendez-vous. Alors, la trajectoire de retour libre, c'est ce qui va permettre, s'il y a un pépin, de passer derrière la Lune, donc d'être aspiré par la Lune, l'attraction lunaire, et puis de, de, faire, de faire un retour boomerang, et d'être directement réinjecté dans une trajectoire qui vous ramène sur la terre. Après la difficulté de rejoindre la lune, c'est que à l'échelle si vous voyez la petite balle de tennis qui est posée là au sommet du au sommet du rétroprojecteur, c'est la lune. D'accord À l'échelle, la terre c'est le ballon de basket. D'accord Et en fait la distance, c'est ça, à l'échelle. Et donc, je vais devoir mettre sur une trajectoire lunaire un vaisseau qui va devoir arriver en fait, au bon endroit sur la Lune, ni trop tôt, ni trop tard. Si j'arrive trop tôt, eh ben, je ne vais pas être pris par l'attraction lunaire telle que c'était prévu et calculé. Et là, je vais être renvoyé, dévié pour partir vers une orbite solaire, par exemple. Donc là, l'équipage, il est perdu hein, quasiment, parce qu'avec le moteur du module de commande et de service, ce n'est pas évident de se freiner et de revenir. Et puis si j'arrive trop tôt, ben, je percute la Lune. Et l'objectif, c'est de se mettre en orbite lunaire à 100 km du sol de la Lune. 100 km, pourquoi une orbite aussi basse c'est parce que ça va permettre d'économiser le carburant sur le module lunaire pour pouvoir se poser, hein, euh, ch euh, euh, chercher... Euh, enfin, bon, Il y avait des trajectoires qui étaient prévues, des sites qui étaient prévus, mais il faut emmener le minimum de carburant. Donc si on se met à 400 km de la surface lunaire, il va falloir freiner beaucoup plus le LEM, donc il emmène beaucoup plus de carburant. Et ça, ben, ça ne passait pas dans le devis masse avec une Saturne V euh, telle qu'elle était prévue. Et donc 100 km à l'échelle... C'est en fait le sommet des petits poils de ma balle de tennis. C'est 2 mm. Vous imaginez, il faut arriver, sur une lune qui se déplace, à 2 mm de la balle. Et l'informatique de l'époque, c'était la calculatrice que j'avais quand j'ai passé le bac. Quasiment. Hein. C'était loin d'être ça. Et ils y sont arrivés. Allez... C'est parti pour la mission, je vous, je vous emmène et on va démarrer le compte à rebours. Donc vous allez trouver sur les slides qui suivent, les informations suivantes. Le nom d'une étape, je l'ai souvent conservé dans son terme anglais. Vous allez trouver ici le compte à rebours avec donc heure, minute, seconde et dixième de seconde pour certaines phases. Ici un petit descriptif de ce qui se passe. La situation sur cette carte, d'accord et puis des photos qui sont cohérentes avec la thématique du, de la diapo. Donc, le compte à rebours commence 100 heures avant le décollage. Euh, je vous passe toutes ces 100 heures. On va commencer en fait à euh, 5 heures avant le décollage. Nous sommes le 21 décembre 1968, c'est 2h46 du matin, et on réveille l'équipage. L'équipage va déjà se rendre à un test médical, on va s'assurer qu'il est sain, qu'il ne porte pas de virus, de microbes, parce que si c'est le cas, on va immédiatement remplacer l'astronaute euh, ben qui est, euh, qui est en, en, en, potentiel, en, en potentiel défaut par euh, l'astronaute équivalent de l'équipe backup. Il faut savoir qu'il y avait une seconde équipe qui faisait exactement le même entra entraînement et qui était là pour prendre le relais au cas où. Et si c'est quelque chose qui, est, qui contamine en fait l'ensemble de l'équipage, c'est l'autre équipe qui part. Alors le backup pour Apollo 8, c'était l'équipe d'Apollo 11. Euh, ils vont prendre un petit déjeuner et puis après ils vont aller euh, passer de longs moments en fait, pour être équipés de leur combinaison de vol et tout le, tout le système qui va rendre en fait, leur combinaison de vol un petit engin autonome qui leur permet de, de vivre et de respirer. Euh, à moins de 2h40 avant le décollage, ils vont donc quitter le building où ils étaient en train de se préparer. Ils vont monter dans un véhicule et se rendre donc à 3 km sur le pad 39A pour rejoindre la fusée. On voit ici l'équipage qui porte en fait le petit dispositif qui leur permet en fait d'être alimentés et de pouvoir respirer dans leur scaphandre. Donc on est toujours ici à Cap Kennedy en Floride. On est maintenant à moins de 2h30. C'est l'installation à bord. Le commandant Borman va prendre le siège gauche. Le pilote du LEM, Anders, le siège droit. Et le, commandant, euh, du module de, le pilote du module de commande, Lowell, le siège central. On les voit ici en place. Donc Lowell est ici. Borman, le commandant, est à gauche. Et puis Anders est à droite. Ici, on voit William Anders. Juste avant d'entrer, vous avez le module de commande qui est là-bas derrière, avec sa petite trappe d'accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tôt le matin, vous avez le, le, le, le, le pilote euh, du module lunaire qui était en backup, qui est à bord et qui fait toutes les vérifications de checklist, de s'assurer que le, la, les, les, les, quasiment le, le millier de switch euh, sont bien en fait, sur les bonnes positions. Là, on commence à se rapprocher. On est à moins 3 minutes 10 en fait, du, du décollage. Donc là, le countdown, le, le, le compte à rebours, va passer sous contrôle automatique. On fait la mise en pression des réservoirs. Ils sont remplis, mais on les met en pression. On va passer à l'alimentation électrique interne, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le lanceur était sous alimentation électrique externe, et là, en fait, c'est les batteries qui prennent le relais. On va activer le guidage inertiel interne, qui va permettre en fait, au lanceur d'être autonome. Il faut savoir qu'ils étaient au nombre de deux. Il y avait un guidage inertiel dans le module de commande et un guidage inertiel sur Saturne 5. Et puis, on va retirer les bras d'accès et on va mettre en route l'arrosage copieux en fait, du pas de tir. On va arroser pour éviter de, de, de dégrader trop le pas de tir et puis aussi pour des problèmes en fait, d'émission de, acoustique. Le premier tir de Saturne 5 a été fait à sec et ça a été à ce qui paraît terrible en termes de, de vibration. Acoustique et donc la technique de l'arrosage qui se voyait après d'ailleurs pour les lancements de navettes spatiales. Et c'est ce qui fait cette énorme fumée blanche, en fait c'est de, de la vapeur d'eau, hein euh, et ben c'est un, un dispositif d'arrosage du pad. Vous avez ici donc Apollo 8 qui est en attente au petit matin, et puis ici donc une vue intérieure du centre de contrôle qui est à quelques kilomètres du pas de tir. Et puis là maintenant c'est parti. C'est-à-dire qu'on est à moins euh, une seconde. Et qu'est-ce qui se passe à moins une seconde Enfin, entre moins huit secondes et moins une seconde, on va mettre en route les turbopompes. Chaque turbopompe, c'est 60 000 chevaux en puissance. On allume les cinq moteurs F1. Alors, euh, c'est séquentiel, mais on a l'impression que ça se passe en même temps. On retire les bras ombilicaux. Donc, c'est tous les bras en fait, qui sont ici et qui étaient connectés en fait, à la fusée jusqu'au dernier moment. Et donc, à moins 1 seconde, 38, on a vérification qu'on a la pleine puissance en fait sur les cinq moteurs, et donc on a libération des bras de verrouillage, et là, c'est le décollage. Voilà, vous avez en fait Apollo 8, à peu près à cet instant, hein, à moins une seconde de la, de la libération. Donc c'est l'allumage des moteurs. Et donc, immédiatement, une fois que c'est libéré, c'est ce qu'on appelle le décollage, le lift-off, à 1 minute 8 secondes, on a 3400 tonnes de poussée, 13 tonnes de, de carburant à la seconde en kérosène et en, en oxygène liquide. Et on va immédiatement se servir de l'orientation des moteurs pour basculer Saturne, Saturne 5, et lui faire faire un mouvement d'évitement par rapport à la tour. Dans certaines vidéos, ça se voit nettement, on la voit tout de suite prendre un angle pour échapper, hein, plutôt que d'être éventuellement poussé par par une rafale de vent, voilà, il ne fallait pas prendre de risque, donc elle va être tout de suite écartée. Donc là, vous êtes à peu près à, à 3-4 secondes en fait, sur cette photo, hein, euh, décollage d'Apollo 8, avec euh, bah, une flamme qui commence à être conséquente, hein, puisque ici, elle fait déjà, euh, elle fait déjà euh, 40 mètres. Et puis, c'est l'ascension, ça pousse, ça pousse, ça pousse. À 1 minute 0,1, on est déjà à Mac 1, on pousse toujours avec 3400 tonnes de poussée, la flamme est, est, est telle qu'elle qu ici, et euh, ça continue de pousser, on monte, on monte, à 1 minute 18 secondes, on est au maximum de pression dynamique, la flamme s'allonge, fait à peu près 400 mètres de long, et, euh, et ça continue de débiter euh, le kérosène et, euh, et l'oxygène liquide. Euh, dernière photo, euh, on a ici une flamme qui fait plus de 500 mètres de long, du fait euh, de la raréfaction de l'air, donc la pression est, est différente qu'au sol, la flamme n'a plus du tout la même allure. Et vous pouvez constater qu'elle remonte en fait, le long du premier étage, elle va carrément euh, en, fait, en, en carboniser une bonne, une bonne moitié. Euh, là, on est toujours en, en, en puissance maximum, hein, les, les cinq moteurs euh, donnent, euh, donnent toute leur poussée nominale. Et puis, euh, il va falloir, euh, à partir du moment où ben, toute la poussée aura été donnée sur le premier étage, il n'y a, a plus ce qu'il faut en fait pour pousser, on va séparer le premier étage. Donc là, c'est un séquençage complexe, avec des actions qui sont euh, très rapides, ça va se faire en une minute. On est déjà à 68 km, et on se déplace à 2,4 km seconde, soit à 8 640 km heure. On est à 2 minutes 0,5 du décollage. Donc voilà ici une photo de la séparation du premier étage. Et là, c'est une photo qui a été faite avec la mission Apollo 11. On n'a pas tout le temps des, des bonnes photos pour chacune des missions. Donc on est là, en fait, sur notre carte. Hein, on a décollé, on est au... Voilà, on commence à être au-dessus de l'océan Atlantique. Alors, ça va durer une minute. Comment ça se passe Alors, avec ce petit schéma, je vais vous expliquer. Le lanceur était à pleine puissance... On coupe les moteurs. Donc en coupant les moteurs, bah, il y a décélération. Et c'est ce qui fait, qu en fait les que les astronautes vont avoir l'impression d'être projetés en fait, sur, le, sur le tableau de bord de, le, de leur module de commande. On coupe les moteurs, décélération. Immédiatement, on a des charges explosives, des boulons explosifs qui vont en fait exploser et séparer les deux étages. On a sur le premier étage des petits boosters à poudre qui vont en fait s'allumer pour euh, freiner en fait le premier étage et laisser partir euh, le deuxième étage, le troisième étage et le vaisseau. Quasiment simultanément, au niveau du deuxième étage, le même type de booster à poudre va s'allumer, non pas pour s'écarter, mais pour en fait plaquer sur les fonds de réservoir euh, l'hydrogène et l'oxygène liquide, pour que l'allumage se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc cette petite, cette petite phase là est vraiment en fait pour euh, bien mettre en configuration les combustibles dans les, dans les réservoirs. Et quasiment simultanément on allume en fait, les cinq moteurs J2 pour enfin après extraire et éjecter ce qu'on appelle l'anneau inter-étage, en fait, qui fait la liaison entre le, le premier étage et le second étage. Alors j'ai passé en fait ici les photos où on voit. En fait, le premier étage, la caméra est sur l'arrière du deuxième étage, et on voit en fait le premier étage ben, euh, partir, hein, euh, puisque lui, il est freiné par ses rétrofusées. Et ici, sur ces photos, on voit en fait l'anneau d'interétage, donc dans la, dans, la, dans la phase 6, qui se sépare et puis qui va donner l'impression de prendre feu parce qu'il passe en fait dans le, dans le, dans le flux des gaz, des gaz éjectés par le moteur J2. Les cinq moteurs. Voilà, on a fait ça et immédiatement après, on va faire une autre opération. On va éjecter la tour de sauvetage. Donc là, il n'y a plus de bouée de secours. il y a plus de, bouée de... Voilà, Maintenant, ils sont partis et il n'y a plus de moyen de quitter l'ensemble. Donc ici, vous voyez un test en fait, d'éjection du module de commande par ce, cette tour d'éjection. Le second étage va brûler pendant un certain temps, et puis quand il va être consumé, on va devoir à nouveau s'en séparer. Le procédé et le séquençage est exactement identique. On est à ce moment-là à 176 km d'altitude, et on se déplace à 7 km seconde. Voilà comment ça se passe, c'est exactement la même chose. Il va y avoir coupure des moteurs, séparation, séparation de l'anneau inter-étage, Accélération avec les boosters pour plaquer l'oxygène et l'hydrogène liquide. Et puis, allumage du moteur J2. Et c'est quelque chose qui se passe à la verticale de l'Afrique. Vous avez ici une séquence filmée en fait, de la séparation. Avec, vous pouvez voir ici les trois, petits fumais, enfin, les trois petites éjections qui sont en fait les éjections de ces boosters à poudre qui permettent en fait, de plaquer l'hydrogène et l'oxygène. Et après ici, c'est l'allumage du moteur J2. Et c'est parti pour une combustion qui va se couper quand on va arriver avec la bonne vitesse et la bonne altitude pour se mettre en orbite. Alors on va se mettre en orbite terrestre, on est à 184 km, et c'est ce qu'on appelle une orbite de parking. C'est-à-dire qu'on va y rester un petit moment pour faire des vérifications hein, avant de réallumer le troisième étage et partir sur la Lune. La durée du parking, ça va être 2h30, le temps de faire à peu près deux, deux, deux orbites. On va vérifier, vérifier les données de guidage inertiel, vérifier que tout est bon, tout est OK, tout est ouvert, pour pouvoir procéder à ce qu'on appelle le TLI, donc le Translunar Injection. Et donc c'est la phase suivante, c'est le réallumage du troisième étage, une durée d'allumage de 317 secondes qui va propulser l'ensemble à 11,2 km seconde, soit 40 320 km h Donc là, le Guinness des records a enregistré un nouveau record de vitesse, euh, qui a été battu par Apollo 10, je crois, derrière, mais c'est tout. C'est voilà. euh, la plus forte vitesse euh, enregistrée pour un véhicule habité. Apollo 8 est donc sur sa trajectoire lunaire de libre retour, au cas où ça se passe mal, elle passera derrière la Lune et elle pourra revenir. Voilà, donc c'est parti. C'est parti pour le voyage lunaire. On est à 3h10 maintenant et on va devoir quitter, laisser ce troisième étage. On va donc éjecter les quatre éléments de protection du LEM. On va faire une manœuvre grâce à quatre petits, aux quatre petits moteurs d'attitude parce qu'il est hors de question d'allumer le moteur principal qui détruirait à ce moment-là instantanément le module lunaire qui normalement devrait être en fait situé ici, sur le sommet du troisième étage. Donc vous avez ici le module de commande qui va manœuvrer, il va s'écarter et se mettre en pivotement pour venir pointer son nez en direction du troisième étage. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça En fait, il n'y avait pas besoin de le faire pour Apollo 8, mais c'était un des objectifs de la mission, ça a été d'essayer de simuler cette phase-là, qui est une phase critique pour les prochains vols, parce qu'il va falloir revenir chercher le LEM dans le sommet du troisième étage, euh, s'arrimer à lui et le sortir en fait, de son logement. Donc là, il y avait en fait, une masse inerte qui représentait la masse du LEM, et vous voyez ici le troisième étage. Euh, L'équipage a eu une petite frayeur, c'est qu'ils ont perdu le visuel sur le troisième étage pendant un moment, et du coup, c'était quand même assez inquiétant, d'être à 40 000 km h enfin ils avaient peut-être déjà dû commencer à freiner, parce qu'en fait ils ne vont pas cesser de freiner, euh, puisqu'il y a la terre qui, qui les retient, hein euh, et donc ils ont été inquiets à un moment, et ils ont fait deux manœuvres évasives pour pouvoir s'écarter de ce troisième étage, essayer d'éviter la collision. Euh, alors, oui, ce, que je, ce que je peux dire aussi, c'est que euh, ce qui a été fait, c'est que le troisième étage n'est pas resté comme ça, on l'a réorienté pour lui faire suivre une trajectoire. Il est passé près de la Lune et il est parti pour se placer en orbite, en orbite, en orbite autour du Soleil. Les futurs étages vont être utilisés en fait, sur les missions suivantes pour aller percuter la Lune. C'est-à-dire que c'était un élément qui permettait en fait, de faire des mesures sismiques. Vous aviez des sondes qui avaient été en fait, posées sur la Lune ou des dispositifs d'études sismiques qui ont été mises en place par les astronautes qui ont fait les missions suivantes. Et en fait, chaque mission envoyait euh, un troisième étage percuter la Lune pour donner en fait une impulsion et euh, du coup euh, réaliser les mesures. Donc ça, ça faisait partie aussi du programme d'Apollo 8, de voir comment est-ce qu'on pouvait diriger le troisième étage, une fois qu'il était euh, plus utile pour la propulsion. À pratiquement cinq heures après le décollage il va falloir commencer à s'occuper d'une un, problématique, c'est que dans l'espace, on a, si on est à l'ombre ou si on, a, au, si on est au soleil, des variations de température qui sont extrêmement importantes. Hein, entre moins, 20, moins 120 degrés Celsius et plus 150 degrés. Donc si on laisse le module de commande toujours orienté de la même manière, ben, euh, il va y avoir des dégâts extrêmement conséquents d'un côté à cause d'une température extrêmement forte, et puis euh, l'inverse de l'autre côté. Donc, il y a un procédé qui est, par allumage en fait, des petits moteurs d'attitude, de mettre en rotation en fait, le module de commande pour réguler la température. C'est ce qui est appelé le mode barbecue, parce que le module de commande tournait comme un poulet sur une broche. Alors, l'équipage va enfin pouvoir avoir un peu de temps pour quitter sa combinaison spatiale et euh, en fait se retrouver avec des habits plus légers, ne plus avoir... en fait. Euh, le casque, et puis respirer en fait, l'atmosphère la, du module de commande. Donc vous voyez ici euh, la tenue portée par euh, les astronautes. Ici, c'est William Anders. Voilà. Et donc, ils vont pouvoir commencer à, à, à s'occuper de, leur, de leurs activités. Une des premières activités qui va être conduite, ça va être de vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire. N'oublions pas qu'on doit arriver à 2 mm de notre balle de tennis. Donc, le pilote du module de commande, James Lowell, va en fait procéder comme faisaient les navigateurs à l'époque de Magellan ou de Christophe Colomb, mais avec un produit un tout petit peu plus technique. Il va, avec un sextant optique, il va vérifier, corréler les données en fait, du système de guidage inertiel avec des relevés qu'il va faire avec les étoiles, le soleil, la terre, enfin tous les éléments en fait, repérables qu'il peut utiliser pour vérifier qu'ils sont effectivement au bon endroit prévu, et sur la bonne trajectoire. Euh, ça s'est bien passé, parce que sur le nombre de corrections de mi-course qui était prévu, ils vont avoir besoin de faire deux corrections au lieu de trois, euh, pendant le trajet euh, Terre-Lune. La première correction, 11 heures après le, le décollage, et la seconde à 60 heures, c'est-à-dire à 7 heures de la Lune, euh, pour être vraiment certain d'ajuster le point d'insertion lunaire, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver euh, trop tard, parce que si on arrive trop tard, on percute la Lune. Donc euh, ça s'est extrêmement bien passé et du coup les, les calculs et les, les mises sur trajectoire étaient, euh, étaient euh, effectivement très bons. Et puis, euh, ben, ma foi, il va falloir euh, tuer le temps hein, parce que ça va durer euh, 65 heures, mais enfin bon, ils avaient beaucoup de choses à faire. Les activités de contrôle, de gestion du vaisseau, des petites expériences scientifiques, essayer de se reposer. Ça n'a pas été évident. Hein, au départ, ils ont eu du mal à dormir parce qu'il y a, a l'excitation, il y a plein de choses à faire. Pour le commandant Frank Borman, il a fallu lutter contre le mal de l'espace. Il avait pourtant déjà été astronaute avec Gemini, mais il a été particulièrement malade pendant une demi-journée. Je ne vous explique pas ce que ça peut donner en apesanteur. Et puis, ça a été l'occasion de faire le premier, enfin deux premiers TV shows pendant ce trajet qui a duré deux jours et demi. Alors, vous avez une photo ici de William Anders lors d'un TV show qui est en train d'expliquer comment est-ce qu'on se brosse les dents en apesanteur. Hein, donc ici, il tient sa brosse à dents. Bon, euh, voilà, ils il animaient les choses en montrant toutes les particularités euh, du verre d'eau, qui est en fait une sphère, euh, sphère d'eau et qu'on qu boit à la paille. Euh, ici, vous avez euh, euh, le commandant, donc Franck Borman, aussi euh, pris en, en extrait pendant un, pendant un show télé. Euh, ce qui va se passer aussi, c'est que, étant donné que le module de commande, fait d'eau à la Lune, il regarde la Terre. Et donc là, cette fois-ci, pour la première fois, on va pouvoir observer la Terre dans son intégralité. Tant qu'on était en orbite terrestre à 200 km, euh, ben on ne peut pas saisir l'intégralité de la Terre, on voit la courbure de la Terre, on devine sa sphéricité, mais là, c'est la première fois qu'on va recevoir des images télé en direct ben de notre bonne vieille Terre, ici, alors, la qualité n'était pas terrible, hein. vous voyez un petit peu ce que ça donne, c'était du noir et blanc. Et puis les astronautes vont revenir en fait avec des films argentiques de photos qui sont assez extraordinaires. Donc là vous avez une photo, Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est sur le trajet aller Terre-Lune ou si c'est au retour, mais on voit donc ici la Terre telle qu'ils qu ont pu l'admirer. On continue de voler, ça fait 55 heures qu'on vole et là il se passe un point qui est important, c'est-à-dire qu'on va passer l'équi gravisphère. Donc c'est le point où en fait l'attraction lunaire équilibre l'attraction terrestre. Euh, ça se situe ici sur ce cercle orange, donc c'est très proche de la Lune. Hein, la Lune, vous avez une pesanteur à 1,6 mètre seconde au carré. La Terre est à 9,81, donc euh, la zone d'équi gravisphère se retrouve extrêmement proche de la Lune. Elle est à 326 000 km de la Terre. À cet instant-là, la vitesse en fait, a été diminuée hein, et on est parti à 40 000 km h quand on s'est extrait de l'attraction terrestre, à la dernière accélération, et là on est à 3578 km h Une fois qu'on passe l'équilibre gravisphère, la Lune attire le vaisseau, donc le vaisseau va réaccélérer. Voilà, vous avez ici les temps de trajet. Hein, il y a eu un temps de trajet de quasiment 70 heures à l'aller. Et 57 heures au retour. Et puis maintenant, euh, c'est là, là que les choses vont se compliquer. C'est-à-dire que vous vous imaginez dans un vaisseau, faisant dos à votre objectif, sachant que vous devez arriver à 2 mm de la surface de la balle de tennis, hein, et qu'il ne faut pas arriver ni trop tard ni trop tôt. Donc c'est quand même un peu anxiogène. Euh, il va falloir euh, allumer en fait le moteur principal pour freiner le vaisseau, et en le freinant, il va en fait rentrer dans une première orbite qui va être une orbite elliptique, qui fera 111 km à 314 km. Donc c'est quelque chose qui se passe ici, vous voyez, et qui va se passer en fait au moment où le module lunaire est à l'ombre de la Lune, sur la face cachée. Et donc, le centre de contrôle n'aura plus de liaison radio avec, euh, avec ses astronautes. Donc là, au niveau du centre de contrôle, ils ont attendu avec euh, grande impatience la sortie du vaisseau pour savoir comment s'était passée la phase de freinage. Si ça se passait mal, et s'ils freinaient trop, trop longtemps, et bien ils allaient terminer en fait, sur le sol lunaire. Et si ça se passait trop court, ils allaient en fait ne pas rentrer en orbite elliptique, et puis euh, rebondir et partir un petit peu plus loin. Donc ça s'est bien passé, ils vont réaliser deux premières orbites euh, elliptiques en quatre heures de temps, ils vont euh, commencer à découvrir la face cachée de la Lune, faire des photos, s'émerveiller, faire des films. Il va falloir évidemment vérifier les paramètres de navigation, s'assurer qu'on est bien sur la bonne, euh, la bonne trajectoire euh, elliptique, euh, déterminer les paramètres orbitaux puisqu'il va y avoir une deuxième phase où on va euh, mettre le vaisseau en orbite circulaire. Là, pour l'instant, ce n'est pas terrible pour faire des photos, des relevés, parce qu'il y a des moments où vous êtes à 111 km, et d'autres où vous êtes à 300 km. Et puis, ben, ils vont en profiter pour faire encore un TV show, parce qu'à l'époque, euh, ben, c'était voilà, euh, exceptionnel, et c'était le début de la découverte lunaire. Après Apollo 11, il y a eu moins de public, euh, mais là, en tout cas, tout le monde, tout le monde suivait ces émissions. Alors ensuite, pour, faire, pour, ce, pour circulariser l'orbite, on va réallumer le moteur pendant 10 secondes, donc c'est un allumage très bref, on est inséré dans l'orbite lunaire, cette fois-ci on est sur quelque chose de régulier, on tourne à 111 km au-dessus au de la surface lunaire, et le plan de vol prévoit 8 orbites. Pendant ces 8 orbites, on va surtout pouvoir faire de la photo, euh, renseigner, euh, euh, ben, renseigner les cartographies, parce qu'avec les télescopes, euh, ben, on avait déjà des choses sur la face visible de la Lune, mais là on est quand même à 110 km, hein, on peut faire des photos beaucoup plus détaillées. On va faire des photographies stéréoscopiques aussi, pour pouvoir euh, avoir des informations sur les, les valeurs du relief, euh, des films. On va repérer les prochains sites d'alunissage, et puis on va aussi déterminer le meilleur moment de la journée lunaire pour programmer les prochains vols. Pourquoi Parce qu'en fait, la surface de la Lune est uniformément grise, ça ressemble à du plâtre, Hein, et euh, on a très peu de notions, en fait, de, de, la, de la géométrie quand, euh, quand on est en plein jour lunaire. Et donc, les astronautes ont dû observer quels étaient les meilleurs horaires, hein, les meilleures situations, pour qu'il y ait une vraie bonne perception du relief. Parce que ceux qui vont venir avec le module lunaire pour se poser doivent savoir où ils vont poser le, les pattes du lème. Et donc, il y a eu un créneau de 3 heures dans le matin lunaire qui était déterminé. Et ça, ça a engendré les les heures de départ et de décollage de toutes les autres missions, où la fenêtre de tir, dans tout le programme, elle était de 3h, 3h30, 4h. Sinon, on partait trop tard, et on arrivait dans un moment du jour lunaire, où le soleil était trop vertical, et on n'avait pas la bonne perception du sol lunaire. Et puis, il y a eu un moment où le commandant, euh, où le commandant euh, Frank Borman, a réorienté le module lunaire, et jusqu'à maintenant, ils n'avaient vu que la surface de la Lune à prendre leur, toutes leurs photos et d'un seul coup, ils ont découvert en fait le lever de terre. Et donc, ça a permis à William Anders, équipé d'un magnifique Hasselblad, de faire une toute première photo ici noir et blanc, mais après de générer une photo couleur qui a été connue en fait dans le, dans le monde entier. C'est ce fameux Earthrise, lever de terre, qui qui a été une, une photo qui a fait les, les unes des magazines pendant, pendant de, longues, de longues semaines. Donc euh, voilà à peu près une reconstitution de la NASA, de l'orientation du module qui pointait en fait, le nez et donc les hublots vers la surface lunaire, et qui en fait ici a été pivoté suivant son axe principal, et ce qui fait que là sur cette, cette orbite, ils ont pu découvrir la Terre, telle qu'on tel qu la voit sur cette, sur cette photo. Alors après, pour la petite histoire, la photo a été redressée, a été mise horizontalement. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on l'a mise sur l'affiche de la, de la conférence. Voilà, ben, ils ont fait huit euh, orbites lunaires, ils ont fait des shows télé, euh, et puis maintenant, ben, euh, au, bout de, au bout de ce temps-là, il est temps de penser à rentrer. Donc il va falloir faire une autre manœuvre qui est complexe, qui, si elle rate, on ne reverra pas les astronautes sur Terre. Il va falloir toujours, sur la face cachée de la Lune, euh, réallumer le moteur, donc il faut qu'il se réallume. Hein, donc c'est ici que ça va se passer. On va accélérer, donc un allumage de 203 secondes, qui va pendant euh, évidemment l'ombre radio euh, devoir se dérouler correctement. Alors il y a eu euh, euh, le, le, le directeur du centre de contrôle de Houston a d'ailleurs dit que dans tous euh, les trois programmes qu'il a suivis, Mercury, Gemini, Apollo a été cet instant là qui a été pour lui le plus pénible à vivre et euh, comme le dira James lowell quand euh, la, la liaison radio va être rétablie il va dire euh, eh ben j'ai une bonne nouvelle à vous donner le père noël existe euh, ça a bien rallumé et on est bien sur la bonne trajectoire donc ils sont repartis sur la terre, ils sont repartis sur la terre pour un trajet d'une euh, euh, d'une soixantaine d'heures. Donc tout, tout s'est bien passé. L'allumage était nominal, la trajectoire était bien dans le bon couloir. Euh, sur le trajet retour, ici, euh, je fais une photo à 104 heures. Ben, C'est les mêmes activités, hein. il faut toujours contrôler le vaisseau. C'est une machine extrêmement complexe. Il faut essayer de se reposer parce qu'il reste une opération extrêmement délicate. C'est la rentrée sur Terre dans l'atmosphère. Et puis, il y a une seule correction de trajectoire qui va être nécessaire lors, lors du retour. Il y a encore deux TV-shows qui vont être organisés. Voici à nouveau une photo de la Terre qui est réalisée pendant, pendant, le, pendant le voyage retour. Évidemment, on s'est remis en mode barbecue pour gérer le, les, les phénomènes thermiques. Et puis, à l'approche de la Terre, à 146 heures, on va à nouveau faire déclencher des boulons explosifs pour séparer le module de commande qui va conserver nos trois astronautes et donc quitter le, service, le module de service qui ne va plus servir à rien et qui lui est incapable en fait, de rentrer dans l'atmosphère. On va couper les faisceaux et toutes les connexions fluides entre les deux modules. On va allumer les moteurs de contrôle du service module ici pour faire une manœuvre évasive et s'écarter. Et il reste alors plus que cette petite partie qui va rentrer sur Terre, donc 5,5 tonnes pour 3040 au départ. Donc, euh, voilà, ça fait 0,2% de la masse totale. Donc, on était à peu près ici, hein, par rapport à la Terre, quand cette manœuvre s'effectue. Ensuite, euh, entre ce point-là et ce point-là, c'est la rentrée la, dans l'atmosphère. Donc là, on teste quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'un vaisseau va arriver aussi vite dans l'atmosphère, hein, à quasiment 40 000 km h hein, une altitude de 120 km, et donc le système, le système donc de, de bouclier thermique, qui est ablatif, hein, c'est-à-dire que les matériaux vont, vont en fait partir et donc diffuser, euh, et qui est destiné à protéger le module de commande, euh, va pleinement remplir son, son rôle. Euh, il y aura un silence radio qui est dû en fait, à l'ionisation de l'air, et donc pendant un long moment, en fait, le centre de contrôle n'a pas de retour d'informations sur cette phase qui est extrêmement critique. Vous avez ici une photo du module Apollo 8 qui est en train de faire sa rentrée dans l'atmosphère par un avion, un avion de chasse suiveur qui était équipé d'une caméra. Donc tout ça, ça s'est extrêmement bien passé. Et finalement, quand le contact radio et l'image a été rétabli, les trois parachutes étaient ouverts, le module de commande était en train de s'approcher de l'océan Pacifique et allait percuter, le, percuter la mer. Ces photos ne sont pas celles d'Apollo 8, parce que l'amérissage s'est fait alors que la nuit était tombée. Ici, c'est les photos d'amérissage d'Apollo 11. Voilà, ça fait 147 heures que le décollage avait, avait duré, enfin c'était passé. Ils vont retrouver le sol, enfin le, la terre, mais c'est plutôt le pont euh, du navire de récupération à 148 heures. C'est donc la fin d'un voyage qui a duré 6,5 jours. Euh, ils ont eu un peu de mal à marcher hein, quand même quand ils sont descendus de l'hélicoptère parce que pendant 6 jours et demi en apesanteur vous, avez, euh, vous perdez un petit peu le sens de l'équilibre et euh, donc euh, voilà la mission Apollo 8 euh, a été un, un plein succès donc si on, fait le, si on en fait le bilan c'est une mission qui est totalement réussie le, le succès est vraiment total tous les objectifs principaux et secondaires sont quasiment euh, atteints la route est donc totalement ouverte en fait, pour aller mettre le pied sur la Lune avant la fin de la décennie, et en l'occurrence dans l'année qui va suivre. Euh, il y a eu plusieurs premières ou records pendant ce vol d'Apollo 8. C'était le premier vol habité euh, et qui a quitté notre monde terrestre, la première mise en orbite lunaire, euh, les premières photos de la Terre dans son intégralité, les premières photos de la face cachée de la Lune, des records de vitesse qui ont été euh, établis pour des véhicules habités, des records de distance aussi, et puis aussi les premiers reportages télé extraterrestres. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'en a, qu a pas revu avec des, avec des guest stars qui se trouvent à, à plus de 380 000 km. Et donc, pour la petite, pour la petite information, euh, certaines de ces de ces shows télé ont été suivis par un milliard de terriens. Ils n'avaient pas tous une télévision à l'époque, mais tout le monde se retrouvait dans des bars ou chez celui qui avait un téléviseur. Et donc, euh, à l'époque, on était 3 milliards hein, sur Terre. Hein. Donc, c'est un tiers de la population qui a suivi euh, cet événement-là. Euh, bon, il n'y avait bien souvent qu'une seule chaîne, donc on n'avait pas forcément euh, l'occasion de zapper. Hein. En tout cas, en France, il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, l'ORTF. Donc, à la suite d'Apollo 8, il y a eu un enchaînement en fait, de missions et de vols habités. Euh, Apollo 9, Apollo 10, Apollo 11, qui a été le premier vol en fait, euh, qui a permis en fait, de mettre le pied sur la Lune. Puis, on a eu la suite avec Apollo 12, Apollo 13, donc, qui a été un échec réussi. Et puis, 14, 15, 16 et 17. Les missions 18, 19 et 20 ont été en fait, euh, euh, arrêtées euh, à l'issue de la mission Apollo 11 parce que ça coûtait quand même énormément d'argent et que finalement, le programme d'exploration lunaire pouvait être compressé et tenir en fait, avec une mission jusqu'à Apollo 17. Vous avez ici une belle photo en fait, d'Apollo 11 avec Edwin Aldrin, pris en photo par Neil Armstrong donc en juillet 1969. Et puis ici, la dernière mission en décembre 1972 avec une photo de Gene Cernan qui est, euh, au, pas au volant, parce qu'il n'y avait pas de volant, mais euh, d'un véhicule électrique lunaire euh, qui lui aussi détient un record de vitesse. Il se déplaçait à 17 km h maximum sur la Lune, mais euh, dans sa soute, il a vaudé à 40 000 km h euh, Gene Cernan est euh, le dernier homme à avoir euh, mis le pied sur la Lune. Hein, et donc tout ça, ça s'est terminé en 1972. Euh, à voir et à savoir si on remettra le pied sur la Lune. En tout cas, je profite de vous donner un flash info si vous n'avez pas été informé de cela. Il euh, y a une mission chinoise qui s'appelle Chang'e-4 euh, qui a pour objectif de poser un rover euh, pilote euh, automatique sur la face cachée de la Lune. Euh, ça, c'est une, euh, une véritable prouesse parce que toutes les missions Apollo, ou jusqu'à maintenant toutes les sondes, s'étaient posées sur la face visible de la Lune. Là, on va aller sur la face cachée de la Lune. Ça pose des problèmes techniques. C'est une face qui est beaucoup plus en relief, qui est beaucoup plus déchiquetée. Et puis, on a des problèmes avec des liaisons radio, pour établir les liaisons en fait avec le rover. Donc ça a nécessité en fait, la mise en orbite lunaire d'un satellite de relais de communication. Et ça a été mis en place en mai 2018. Le lancement a eu lieu samedi dernier, le 7 décembre, et on avait la nouvelle hier que la mise en orbite lunaire était réussie. Voilà, donc, par contre, il va y avoir un certain temps de préparation et euh, l'annuissage de la sonde est prévu pour début janvier. Voilà. Donc, L'aventure la, continue. Euh, je crois savoir que dans le programme spatial chinois, il est prévu d'aller mettre des spationautes chinois sur la Lune. On va voir hein, ce que ça va donner. Euh, on sait aussi que ça fait depuis 1970 on rêve d'aller mettre les pieds sur Mars. Euh, Aujourd'hui, on est en 2018 et on ne voit pas trop comment on va le faire avant euh, 2030, hein, je pense. Enfin, on peut avoir des surprises. Hein. C'est souvent euh, uniquement une question de, de, de moyens. Enfin, pour Mars, le voyage est quand même beaucoup plus long que pour la Lune. Voilà. Euh, je vais euh, m'associer en fait à Franck Bormann. Pour en ce début décembre, parce que pour certains, je ne vous, je vous recroiserai pas, euh, ben vous souhaitez une bonne soirée, euh, de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, hein, et Frank Borman avait dit lors de la dernière émission télé euh, en orbite autour de la Lune, « Good night, good luck, Merry Christmas, and God bless all of you, all of you on the good earth ». Maintenant, euh, merci de votre attention pour ceux euh, qui n'ont pas de contraintes euh, horaires. J'ai été long hein, pour vous faire faire ce voyage lunaire. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, J'ai un petit film qui dure 20 minutes et qui va mettre en animation en fait, tout ce que je vous ai euh, décortiqué dans ce storyboard. Euh, et, mais Par contre, si vous avez déjà quelques questions, je peux, je peux éventuellement y répondre avant de avant de lancer le film. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.